Good morgen, allez, et ce sera aujourd'hui. Le Lunich Matabra Maman de Rey Benitrek, David, Ben Fortuna Mazal Fritna, Edvora Bat Esther, ainsi que Amram Yona Ben Hana et Shimon Ben Elio Vekouka. Si vous souhaitez aussi déduire une prochaine étude de Mishnah, compte que c'est 5 minutes éternelles, nous étudions, mais ça votre mariée la lettre Mishnah Vavavavav, Aav, eno, eno, Nochayav, Bimzonot Bito. Zemidraj Daraj, Rabi El Azar, Ben Azaria, les Fenerchamim Bekar Meyavne, Abanim Yirchou, Vavanot Izonou. On traduit directement "Av bimzonot Le père n'a pas le devoir de nourrir sa fille. Ça en rapport avec la mission précédente, on avait vu à partir de quand le père et la toute sorte de la mission précédente. plutôt on avait parlé des, des, des droits et des engagements que le père a face à ses filles et euh, le mari face à sa femme. Du coup, ça va nous faire entrer. Je vous explique d'ailleurs le plan des prochaines Mishnayot. Ça va nous faire entrer. On va mettre un petit peu le focus sur ça, sur le devoir de nourrir les enfants. Et du coup, on va se mettre à parler à toutes sortes d'engagements que le mari écrit dans la ketouva. Voilà, ça va un petit peu partir un peu dans, dans un peu tous les sens, mais on va rester quand même en rapport avec la, la, la, la maseret ketouvot. Mais c'est de fil en aiguille. On va se retrouver en fait à parler d'un sujet à l'autre. Ça va être assez intéressant. On va se retrouver à parler des conditions que le mari s'engage dans la ketouva. Mais tout d'abord, on a le père. À Av et Nochaïa, le père n'a pas le devoir de nourrir sa fille. Soit, on a ici un partenaire qui explique, il fait une petite synthèse de la Gemara, c'est simple. Le, il y a deux niveaux chez les enfants, jusqu'à l'âge de 6 ans et après l'âge de 6 ans. Jusqu'à 6 ans, c'était à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à l'époque, jusqu'à 6 ans, ans l'enfant n'était pas du tout productif, le père avait l'obligation de le nourrir. Qu'il ait les moyens, qu'il n'ait pas les moyens, qu'il se plie en quatre, qu'il se débrouille. Il donne à manger à ses enfants. À partir de 6 ans, à l'époque, les, les gosses, ils pouvaient quand même commencer à partir, à travailler un petit peu, à toucher un petit peu. Le père n'a plus le devoir, halachiquement, l'obligation de le nourrir. Maintenant, qu'on soit clair, il y a tout d'abord, il faut savoir, dans la Tzidaka, on a une obligation de donner de la Tzidaka. À l'époque, quand on avait le, les tribunaux religieux et la police religieuse qui fonctionnaient, et ben on force aussi les gens à donner de la Tzidaka. Maintenant, en général, pour donner la Zaka, alors on a tous l'obligation de donner une certaine somme pour cotiser. Mais à part ça, les pauvres qu'on a proches de soi-même, on a l'obligation de les nourrir tout seul. Oui, on a l'obligation de donner. Alors, selon ce principe, le devoir de forcer sur la Zaka, il y avait tout d'abord la plus grande zakat élémentaire à faire, c'est de nourrir ses enfants qui ont plus de 6 ans. Selon ce principe, le père, s'il avait de l'argent, il avait de quoi le nourrir, on forçait le père à le payer. Mais pas à cause du devoir du père de nourrir des enfants. Mais, tout simplement, à cause du devoir de Zaka, que tes enfants, c'est les, pro... les pauvres les plus proches de toi, donc tu as l'obligation de, ils sont... ils sont sur toi avant d'être sur les autres. Ok Donc, du coup, le... donc, je récapitule, le père n'a pas, anarchiquement, le devoir en tant que père de nourrir sa fille, ni même son fils. Même principe. Il n'a pas l'obligation de les nourrir, et même aussi dans la l'Aktuva, quand il s'engage, ce qu'on va parler dans notre Mishnah, justement, les engagements qu'on a, c'est qu'après la mort du père, quand le père décède, alors... Là, on va, comme on n'a pas évoqué, on aura l'obligation de nourrir les filles malgré tout. D'accord Mais de son vivant, c'est ça le principe qu'on combien insister, qu'on qu va nous enseigner, c'est que de son vivant, il n'a pas l'obligation en tant que père. Il a peut-être l'obligation après en tant que de, de à donner, si elle a les moyens ou pas. Ok Maintenant, d'où on, on déduit cette alakha que le père n'a pas l'obligation de nourrir sa fille. Zemidrash, sa fille ou même son fils, mais c'est surtout pour la fille qu'on va, qu va déduire. Zemidrash, darash, ben Nazaria. C'est ça le la Dracha qu'il a fait Rabé Lazar et ben Nazar, il y a les devant les Chachamim, quand ils étaient bekerem Kerem be -yavne, Quand ils étaient à Yavne, vous savez, le Sanhedrin, elle était Gola à Yavne, quand il a fait le massacre de Yavne et tout ça, alors de Bétard, non, dans tout cas, c'est après Betar. Après Betar et Yavne, il me semble. Il y avait là-bas en tout cas le Sanhedrin, je ne sais plus à quelle époque exactement, en tout cas il y avait le Sanhedrin, où il était installé là-bas à Yavne. Et au Sanhedrin, il s'installait en ligne, comme un, un Kerem, un verger de de, de, de raisin quoi où tout est aligné donc du coup on appelle ça Bekerem beyavne en tout cas elle a fait une drachas à la barre zorn benazar devant le chachamim elle leur a dit comme ça dans la il y a deux engagements abanim va banot les enfants hériteront et les filles se nourriront ces deux conditions qu'on va, qu va expliquer ensuite mais puisqu'elles sont écrites dans la même phrase alors ma banim en an la autant que les enfants ce qui est écrit là, que les enfants, ils héritent leur père, c'est qu'après le décès du père. D'accord Donc de la même manière que les enfants n'héritent leur père que après sa mort, bien évidemment. Et bien dans ce cas-là, même la même chose pour l'engagement qui est écrit à côté. De nourrir les filles. Les filles obligation, le, ne, ne seront nourries des biens du père par obligation, par engagement euh, juridique. que que Uniquement après le décès de leur père. Alors on explique un petit peu plus. Il y a les engagements, et là ça va être le tremplin pour commencer à rentrer maintenant dans les, à la de, dans les, dans les, dans les conditions qui sont explicites dans la k'touva. Quand on se marie dans la k'touva, la on, on écrit une k'touva à la femme. La k'touva c'est des engagements de toutes sortes d'engagements. Maintenant, il y a plusieurs conditions. En, notamment, on va les évoquer, mais une des conditions qui sont évoquées c'est d'écrire la K'tuvat Banindirin. La K'tuvat qu'on écrit spécialement aux enfants mâles, garçons, qui vont naître d'elle. Soit, imagine en fait, le principe est très simple, je vous explique rapidement en deux mots, c'est, je me suis marié avec trois femmes, d'accord Une fois j'étais déjà marié avec une première femme, tout se passait très bien, mais je voulais une deuxième femme, pourquoi pas, et je me marie une femme qui est très riche. Alors là, elle va me dire, attends deux minutes, je me marie avec moi, mais j'ai un petit problème, elle a quelque chose qui voulait faire de la peine. Elle va se marier avec moi. On va avoir ensemble deux enfants. Maintenant, moi, de ma première femme, j'ai déjà dix enfants. Et c'est pas une blague DNA. D'accord euh, Donc j'en ai dix, et puis maintenant j'en avoir deux. Elle, elle est immensément riche. Elle a 5 millions. Elle va, je sais pas c'est beaucoup. 10 millions. Et je vais, elle va se marier avec elle. Elle a peur de quelque chose. Il peut y avoir un scénario un peu moche, il vaut mieux tout prévoir d'office. Imaginez que la pauvre, après la deuxième femme, elle va mourir. Quand elle va mourir, c'est qui qui va l'arrêter Moi-même. D'accord Donc moi, je vais prendre 10 millions. Et avec elle, j'ai eu deux enfants. Et de l'autre côté, j'ai déjà dix enfants. On va prendre ces dix millions, on va les séparer avec tous mes enfants. Elle, c'est pas du jeu. Elle veut que ce qu'elle a fait rentrer dans la dot, et que ça reste pour ses propres enfants. Alors, du coup, il y a la Ktuvat Banindirhin, qu'on a l'occasion d'en parler, je pense plusieurs fois dans le série cest dans les on en parle très longuement. Je sais plus, dans la Mishnah. Est-ce qu'il y a d'autres Mishnah En tout cas, ici, on en parle on en parle encore quelques fois. La Banin Banindirhin, des garçons, que je lui dis écoute-moi, ma chère deuxième femme, qu'on va l'appeler comment Rachel, ma chère Rachel, sache que les garçons que je vais avoir de toi, eux, ils seront les seuls héritiers des biens que toi tu fais rentrer. D'accord C'est-à-dire, tous mes garçons, ils héritent tous équitablement. Si il n'y a pas de garçons, c'est les filles. Peu importe. En tout cas, ils héritent tous équitablement. Mais là, on va dire qu'attention, par rapport à ce, qu elle, elle, ce que ma femme, elle me fait rentrer, à ce que la deuxième femme, Rachel, elle me fait rentrer, ce sera que ses enfants qui hériteront. Premièrement. Deuxième chose qui est écrit dans la Touba, à part ça, il y a aussi un engagement de nourrir les filles, parce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'un homme décède, il avait des garçons et il avait des filles, les garçons ils héritent tout et les filles rien, en théorie. C'est moche, hein Ça veut dire que maintenant il a laissé des petites filles de, de, de 7 ans et 8 ans, et il donne rien. Et il y a, ici il reste deux garçons, et il a 8 filles et 2 garçons, les deux garçons ils vont hériter des 4 millions, et les, les filles elles vont partir faire la manche pour pouvoir manger, c'est pas, pas équitable. Donc du coup, le mari quand il se marie, il écrit aussi dans l'acte Touba, il s'engage avec le contrat, qui s'engage que maintenant, ces filles, elles, elles hériteront pas. Parce que les filles, elles ne héritent pas. S'il y a des garçons. S'il n'y a pas de garçons, les filles héritent, mais ça des garçons, les n'héritent pas. Mais ils s'engagent dans cette loi que malgré tout, jusqu'à leur mariage, elles se nourriront des biens du père. Donc en fait, les garçons, là, les deux garçons qui ont les huit sœurs, ils vont se marier, ils vont hériter des biens, 4 millions, très bien. On va mettre ces biens, on va les faire fructifier pour qu'ils gagnent des locations et tout ça. Et puis avec ça, ils vont payer les.. Ils vont payer les.. les Benat Nungvan, les filles, les, les filles qui va y avoir, il y aura le, le nosar qui va être apporté dans la prochaine génération les filles qui, euh, elles sont les devoir de nourries par des biens jusqu'à ce qu'elles vont se marier, même mieux que ça, on va même apprendre aussi qu'il faudra laisser même une part des biens pour la dot des mariages. On ne les laisse pas, on les largue pas comme ça, il faut leur laisser, il t'a laissé des trucs, on va laisser une certaine somme, un dixième, pour les filles, pour qu'elles puissent elles aussi se marier avec un petit peu de, de cavode quand même et avoir de quoi commencer à débuter leur vie de mariée. Et voilà, mais ça c'est, tout fonctionne. Ces engagements-là, hein, ils ne sont pas intrinsèques parce que le père il est obligé de faire ça à ses enfants. Mais Chachamim ont instauré que le jour du mariage, il s'engage de la sorte en écrivant ça dans l'aktuva. Voilà pour l'aktuva. Du coup, il a expliqué à Abelazar Benazaré, il a dit écoutez, c'est rapporté dans l'aktuva, si vous lisez, c'est écrit à une phrase d'intervalle, une après l'autre, c'est pour juxtaposer les deux notions, pour te dire autant que le, le fameux héritage là, des garçons des Banin Nichrin qu'on a expliqué avant, là, c'est écrit, ça, on parle d'héritage, on parle que le père va mourir, parce que tant que la femme elle est morte, c'est le père qui reçoit tous ses biens. Les enfants de la deuxième femme, ils hériteront ça que quand le père, il mourra. Donc autant que cet engagement-là, ça ne s'applique que lorsque le père meurt, au même titre aussi, l'engagement de nourrir les filles ne fonctionne qu'après le décès du père, mais tant qu'il est vivant, le père n'a pas l'obligation de nourrir ses filles. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine. as c'est là.